Ici Mélanie Fenard depuis le centre de commandement de la navette Teia en provenance de Mars. Ici la salle des machines, Grégory Michnik à votre service. Nous venons de quitter notre base martienne pour venir vous présenter quelques unes de nos missions. Bonjour Geneviève Ponsonnet. Notre atterrissage est prévu à Québec le 20 mars pour participer au refaire. Ah Mais que se passe-t-il Un problème en salle des machines C'est une dépressurisation J'espère que nous arriverons à bon port